Bonjour à tous, je m'appelle Emmanuel Proust, je suis un fervent catholique et un passionné par la politique. Et donc J'ai créé cette chaîne en août 2017 pour partager essentiellement ces deux passions. Donc euh, Mon but dans la vie est d'aller au plus haut des cieux, et je pense que ça devrait être le but de toute âme. Euh, et euh, donc Nous voyons à l'heure actuelle la dictature du nouvel ordre mondial se mettre en place, et donc je partage mes connaissances. Alors Cette, cette euh, chaîne compte euh, à peu près 150 vidéos que j'ai créées. Euh, ça fait un rythme de 3 à 4 vidéos par mois. Mais euh, j'aborde aussi d'autres thèmes euh, que le Nouvel Ordre Mondial ou que la, la, la, foi, la foi catholique, euh, comme par exemple la santé. J'aborde aussi des questions euh, existentielles, comme euh, qu'y a-t-il après la mort euh, Qu'est-ce qu'aimer euh, enfin, je vous laisserai découvrir euh, tout ça, et j'ai aussi créé des, des playlists de vidéos qui ne sont pas forcément de moi, là sur de, des thèmes euh, divers et variés, la culture, l'histoire, l'onologie, euh, la vie dans la divine volonté, qui est un gros morceau, je ferai une vidéo d'ailleurs là-dessus, une vidéo personnelle, euh, donc voilà, n'hésitez pas euh, à vous abonner à la chaîne. Il y a aussi un onglet discussion où, euh, où je, je mets en lien de téléchargement des, des documents. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre plein de pouces bleus. Que Dieu vous bénisse.